What's up, chers d'éternel J'espère que vous avez tous ce magnifique je de vous et de Personne, parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui, les amis. On est sur le Skyblock des pixels et ça fait un mois que j'ai pas fait de vidéo. j'allais dire que j'allais faire des vidéos et tout, mais bon, je vais vous dire tout ça. Pourquoi j'ai pas fait de vidéo Sur Skyblock, en ce moment, je me fais chier. Et les serveurs, malheureusement, que je voulais jouer, je voulais jouer à Manoria et ça s'est pas bien passé de réouverture et tout, ça lagait et tout. Et là, il n'y a plus beaucoup de joueurs donc c'est un peu triste, quoi. Mais ne vous inquiétez pas, les vidéos vont recommencer. J'ai recommencé à faire des lives de toute façon tous les jours sur Twitch. Si vous voulez voir. Euh, mes lives, c'est sur Twitch, je mettrai le premier lien dans la description. Ah là là, aujourd'hui les amis, une vidéo un peu spéciale parce que on va faire quelque chose que très peu de personnes ont fait sur le serveur, c'est débloquer 30 millions cela Donc les derniers mois, dans les derniers mois, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai dépensé énormément de thunes pour euh, compléter quelques millions. Donc j'ai complété le million flower jusqu'au niveau 12, et les gars, je vais pas vous mentir, ça m'a coûté environ 70 millions en flower jaune là. Alors que moi, je les avais achetés. Donc, déjà, il faut savoir que les danda, euh, On va juste marquer danda, Je sais pas comment ça s'écrit. On va marquer dandas. Et on va aller dans auction. Euh, je crois qu'il y en a pas. Je en ne sais fait. pas comme ça, si euh, comment ça s'écrit. Comment ça s'écrit, dandalion Lois been ending soon. Euh, dandas... Si je mets ça... Non, il y en a même pas à show Showall. Comment ça s'écrit, les dandalion euh, D.A. Dandalion peut-être Ah, peut-être DE dans Ah, oh, je sais plus, putain de merde, qu'est-ce que c'est C'est quoi cette foutue merde Mais bon, en gros, j'ai acheté masse de dandalions. Ah, ah, bah attends, je sais comment faire pour savoir comment ça s'écrit des dandalions vu que je suis attardé. En lions Dans des lions. Dans des lions. Dans Comme ça. Ok, voilà, donc on peut voir le ending soon. Donc un stack, euh, ça part environ à 3 à 4 millions les stacks. Donc là, ils sont un peu bas à 2 millions. Je dois vous avouer, ils sont un peu bas. On pourrait peut-être faire un peu d'achat-revente. Mais moi, je les ai achetés à 4 millions l'unité, les gars. Et j'avais besoin, je crois, de 14 stacks. Donc, un peu plus de 40 millions juste pour ça. C'était un peu chaud. Et j'ai travaillé aussi pour développer quelques-uns des minions. Comme vous savez, les minions tirent 12 des minages. Donc, coal, iron, gold, diamant, lapis, redstone, émeraude, fer... Ainsi que obsidienne et euh, c'est tout. Que je crois que c'est tout ce qui proposait dans les upgrades à la Mithril Mine. Et j'ai déjà upgrade 2-3 petites PNJ ici. Donc j'ai upgrade euh, le 8, J'ai le huit J'ai aussi le melon euh, déjà. Donc, euh, ça veut dire qu'il nous reste seulement euh, 5 millions slots, je crois, à crafter. Donc, 5 millions slots. Et pour ceci, ça nous prend 375 pelles. Et comme vous voyez, je suis à euh, 333 pelles. Ça fait 5 heures, les gars. No joke. C'est tellement le truc le plus dé désespérant du jeu. En fait, vous devez activer, attendre, une, attendre 5 minutes que le, la quête recommence. Et vous devez continuer à rechercher le mob. Et là, on faut on la trouve, là il est dans la montagne. Est-ce qu'il paraît faut juste trouver où dans la montagne et le tuer et recommencer. C'est ça, pendant comme ça, on gagne une ou deux pelles à chaque fois. Donc, euh, c'est un peu la merde, je vais pas vous mentir. Mais là, je le vois pas, vous voyez. Comme là, c'est un peu chiant parce qu'il est quelque part, hein, mais on le voit pas. Donc, où ce qu'il pourrait bien être Il n'est pas mort encore. Est bien, on est bien dans la désert-montagne. Je sais pas, je ne le vois pas. Peut-être par ici. Euh, je ne le vois pas. C'est censé être en quelle couleur Un vert donc, ah il est juste en bas de nous Bon parfait Voilà et là on gagne 2 pelles Donc il faut faire ça en gros pendant 175 fois gros C'est vraiment ça fait au moins 3-4 heures que je fais ça euh, J'en avais déjà euh, J'en avais déjà fait pas mal dans mes lives justement pour euh, les deux Le mushroom et le Pas le mushroom mais le blé et le melon Je les avais fait en live les gars et ça coûté ça m'avait pris quand même pas mal de temps Je crois 1h30 en live euh, On n'est pas très chanceux On n'a pas eu beaucoup de purple On a toujours des blancs et des, des verts et les blancs et les verts, malheureusement, ça donne pas beaucoup. Euh, Désorme, c'est tellement c'est ici, normalement. Le cochon, il est là. Voilà. Et il faut retourner là-bas comme ça. Donc, lorsque je suis à 375, les amis, je vous reprends. Comme ça, on aura tout ce qu'il nous faut pour acheter euh, les euh, trucs pour les minions. Les pelles, du moins. Et ensuite, on regardera qu'est-ce qu'il farmer... qu qu faut farmer pour acheter certains des minions. Donc, quels minions on veut acheter et qu quelles ressources ça nous prend. Donc, je pense qu'on va y aller sûrement pour un nether euh, Des trucs comme ça. Et on va aller farmer nous-mêmes, bien sûr, les, euh, les matériaux. Donc, euh, je vous reprends lorsque j'ai les 375 pelles Ok, ça devrait être le dernier, celui-là, dans l'Oasis, cette fois-ci. Donc, on est à 2, 348 et je crois que ça nous donne deux peltes. Euh, donc, on devrait être bon pour le compléter, mes chers amis. faut juste trouver c est, c est un, ça va être un truc bleu. Donc, peut-être un mouton, normalement, je crois. Euh, il serait bien caché où, le petit bâtard. Euh, ça serait, là, il y a un squelette, c'est pas ça il est où le petit con de merde? Ah, il est là, le bouton. Euh, euh, euh, reviens ici, mec. 4 peltes et on a 350. Et si on fait 75 x 5, ça devrait faire un petit total de euh, 350, si je ne me trompe pas en thématique. Donc, on devrait avoir assez pour euh, tout. Donc, je vais regarder, bien sûr, que c est, c est ce qu'on veut prendre. Donc, on va prendre le Netherwart. Il faut farmer 1024 de Netherwart. On va aussi faire euh, Pumpkins. Donc ça prend un autre 75 spells. 75 spells. C'est toutes le même prix je crois. Ouais ok. Ils ont tous le même prix. Donc c'est ça. 5 fois ça nous en prend 5. Donc pumpkins. Nether wart ça fait 2. Euh... Mushroom j'ai une farm, mais pas assez grosse pour ça. Hein. Même chose pour le cactus. Le weed j'ai déjà. Euh... Patate c'est 32 becquets de potato. Ça devrait le faire. Donc on va faire patate. Carotte 32 enchanted golden carotte. Ça aussi ça va le faire. Donc on va faire patate. Carotte. wart ainsi que pumpkins. Et pour le dernier... Sugarcane 32, je suis très contenté que Sugarcane c'est quand même chaud à faire. Hein. Mais je pense qu'on va faire Sugarcane aussi. Ouais, on va faire Sugarcane donc on va farmer la pumpkins, le Sugar cane le melon, la netherwart, les carottes et les potatoes. Et en plus, il y a un contest qui commence bientôt donc si on peut en plus avoir des médailles d'or. Donc là, il y en a un de, car bah, de tous les trois qu'on a besoin donc on va commencer, on va faire celui de carottes, je crois. Euh, non, c'est quoi On va commencer par celui de Netherwart. Donc, euh, let's go sur mon île, les gars. On va se préparer pour le contest. Je vous retrouve lorsque j'ai les 1024 Netherwart. enchantés, les amis. À tout de suite. dookie, my friends. We got some Netherwart. Euh, on a tout ce qu'il faut, je crois. Je regarde. Le contest est terminé. Ouais, on en a 2000 quelques. Un petit gold. Parfait, parfait. On a 2000 quelques Netherwart. Donc, euh, let's go on va chercher notre million de Netherwart. Il est où ce à euh, Netherwart, il doit être ici. Parfait, on en a besoin de 1000. Je sais pas combien ça fait de stack, mais bon, ça, ça devrait être assez. Parfait. Let's go to the fucking PNG, my guys. Euh, spawn là. Euh, bon, j'ai pas de. J'aurais pu prendre mon truc, mais en fait j'y ai pas pensé. Je vais aussi aller terminer le champ après. Pour pas.. ça m'en fera un peu plus. Ça, f... ça fera un peu de tune en même temps. Pourquoi pas euh, J'aurais peut-être dû euh, prendre euh, mon armure. Euh, prendre ça, ça va un peu plus vite. Donc, quand on utilise un Soro, on a plus de speed. Donc, on va, on va voir. Normalement, on devrait en avoir assez. On a cette z dans le sac qu'on avait 2000. Donc, euh, ça devrait être bon. Euh, juste ici, Netherwart. Ah, ça prend de la place dans l'inventaire. Attendez, on va juste vendre ces deux trucs-là. Euh, boom Et voilà, il nous reste 4 minions slots à débloquer. C'est parfait. On a ce nouveau minion. Et on a tout ça en plus. On va reprendre euh, juste nos petites virus. Et puis, je vous reprends lorsque j'ai farmé le prochain. Le prochain, je crois qu'on va y aller pour... Il y a quel contest qui arrive bientôt euh, Il y a pumpkins, melons, potatoes. Donc, je pense qu'on va commencer les pumpkins. Et lorsque le contest va arriver, on va faire les potatoes, les amis. Donc, euh, voilà. Let's go. Pour faire ça, en gagne des médailles En plus, ça fait un peu de thune. Et puis, voilà. quoi. Rien de... On ne perd pas trop de temps. A tout de suite. Ah ouais, juste avant qu'on commence, je vais quand même vous montrer mon niveau de farming que vous puissiez voir. Donc, je viens tout juste de passer 50 euh, il y a quelques instants. Donc, euh, let's go pour euh, voir combien d'XP qu'on va gagner en plus d'avoir fait tout ça, les, les pumpkins et tout ça. Donc, à euh, ah, tout de suite les amis, on se reprend lorsque j'ai farmé tout ça. Ok, donc on est rendu aux patates, donc le contest vient de se terminer. Comme vous pouvez voir, j'ai gagné encore le goal avec 466 000 patateaux. Je suis en train de voir si on en a déjà assez... Euh, d'enchanter, je crois que c'était 32 potatoes, euh, baked potatoes que se prenait. donc je suis en train de tout crafter ce que je possède en baked potatoes et je prends ce qu'il nous en faut encore un peu, on en a seulement 19, donc euh, je vais continuer à faire jusqu'à la fin du champ, voir si ça nous donne assez, selon moi ça va pas être assez vu que la moitié du champ nous a donné que 19, donc 19 plus 19 ça fait 20, euh, ça va faire 40, donc on verra en... euh, ça fait 20 je dis ça va faire 40, donc on verra, mais bon je vais continuer quand même on sait jamais, et sinon j'ai commencé aussi un peu de pumpkins et les pumpkins on est à 450. Donc, euh, en attendant le prochain contest qui est de euh, mushroom wheat. Donc, lui on va pas le faire parce qu'il y a aucun des trucs qu'on a besoin. Donc, on va sûrement faire seulement euh, le wheat, avoir le wheat en gold et ensuite on va arrêter. Juste pour avoir une médaille de gold en plus. Et ensuite on va tomber euh, encore, même chose pour celui-là. Et le prochain qu'on va faire, ça va être dans 2h30, ça va être celui-là. On va faire « Sugar Cane » vu qu'on a vraiment besoin de masse de « Sugar Cane ». J'ai pas utilisé le bon truc, ça, Presti. Oh my god. pense pas, il y a un champ qui manquera des trucs, quoi. Mais voilà, je vous reprends quand, quand je les patates. Oh mon Dieu, j'ai jamais été aussi chanceux de ma vie. Pile poil, je... les gars, regardez, j'ai plus de patates. Ici, il m'en reste 140, ça fait pas assez pour une. Et puis aucune. J'avais pile poil assez en faisant le champ complet. Ça donne exactement 32 « Baked Potatoes ». Donc, on a besoin maintenant de euh, ça. Euh, ça ici Et je vais maintenant aller dépenser mes pelles Durement gagnés Juste ici euh, Voilà on va mettre ça Comme ça ça va plus vite les gars Il va nous rester ensuite la sugarcane à faire Qui va être un peu plus longue, bah, Un peu plus chiant parce que c'est quand même 32 bâtons Je sais pas en faisant le champ combien on va en avoir Peut-être euh, 32 aussi comme ça ce serait plutôt bien. Euh, comme ça, on n'aura pas besoin de faire le champ plusieurs fois. Donc, Potato, c'est juste ici. Encore une fois, 75 peltes. Et voilà, plus que 3 millions à débloquer. Et on a enfin le minion. Euh, wow, 8 secondes par action. Avec un lava bucket, en plus, ça doit descendre de ouf. Ah ouais, quand même. Hein. Ok, Doki, les amis. Bon, bah, let's go. je hein. cane maintenant. Et puis, euh, Pumpkin aussi en même temps. Je vous reprends quand qu on en est rendu là. Ok, donc, je viens juste de regarder vite fait mes pumpkins, les gars. Et euh, Ça a l'air qu'on en a 1000, euh, on a 1000, euh, 1050. Et si je me souviens bien, hein, ça nous prenait un total de 1024. Donc, je vais juste aller vérifier euh, que ce soit bien ça. Euh, ça me prend. On va juste prendre le mignon au cas. Euh, C'est ça le mignon, non Je crois quoi ouais. Ça a l'air d'être Il est un peu bizarre, il est un peu différent que les autres, les, la texture, on dirait. Mais euh, ça a bien l'air d'être ça. Il y a Nathan qui s'est connecté. Euh, let's go. Let's go, let's go. Et il y a un autre gars qui est sur notre île. Je sais pas ce qu'il fait là. Ça fait une heure qu'il est là. Et tout le temps que je fermais, il était là. Je sais pas à quoi il joue. De toute façon, vous allez pouvoir voir avec le temps sur le scoreboard. Ça me prend à peu près 30 minutes, 40 minutes à peu près, faire un champ. Euh, let's go, let's go. On est su... Il nous reste 202 peltes. Donc, normalement, assez pour les deux derniers euh, ou les trois derniers plutôt. Je pense qu'il une choix, il nous reste euh, ouais, un ou deux hein, après ça. Let's go, on y est, on y est, on y est, monsieur euh, Thierry, euh, la pumpkin, c'était bien, euh, ouais, exactement, voilà, il nous manque deux minions de slots. donc euh, la carottier et euh, la sugar cane, donc euh, let's go, ah oh, ben ça c'est cool, le pumpkin mignon, il est fait, il est terminé, plus besoin d'en parler, let's go pour les carottes ou la sugar cane, je vais voir lequel que je fais en premier. Ok l'ocky, j'ai farmé un peu les carottes et là je vais remarquer que ça prenait des carottes enchantées. Ce qui est pas si simple à faire en fait, Il hein. faut tout transférer, faut acheter du gold et tout, enfin c'est un peu le bordel. Mais j'espère qu'on aura assez. Euh, sinon il faudra que je rachète du gold, un peu. J'ai acheté un peu de cold à l'HDV, au bazar. On est à... Ça prenait combien 32 je pense? Donc je sais pas si on en aura assez. Je pense pas. On en a 22 euh, On va voir. A... Peut-être qu'on en aura assez. Peut-être qu'il faudra en refarmer. Ouais, il faudra refarmer les carottes. Il nous en reste que euh, plus du tout, en fait. C'est dommage, on est à 23. Euh, et il me reste encore un peu de carottes enchantées ici. Et il me reste que ça euh, de carottes. Aïe, aïe, aïe. OK. Bah, les go carottés, encore un peu, les gars. Euh, ça devrait pas être très long, vu qu'on en a déjà euh, 23. Donc, il nous en manque à peu près 9. Donc, ça devrait le faire. Je fais ça, je vous reprends tout de suite. Et hop On a enfin les carottes, les amis. Et on va avoir enfin... Un... On va être à une slot seulement de débloquer le fucking truc, les gars. I'm so happy because it's so long and I'm tired. Il est 5h du matin, j'ai commencé cette aventure là à minuit les gars. Ça fait 5h que je farm et que je récolte les peltes et tout cette merde. Donc je vous avoue, j'ai un peu marre de ma vie. Mais euh, c'est pas très grave. Oups, c'est pas ça que je voulais faire. Euh, C'était ici, carotte, euh, 32 enchantés de gueule. Ben, voilà, plus qu'un million slot les amis. Plus que la sugar cane. Et vous savez quoi Je crois que je vais l'acheter les gars. Je crois que je vais l'acheter. Un peu la flemme de la farmer. Je vais pas vous mentir. C'est un peu euh, chiant. Donc on va terminer. On va acheter le dernier, les gars. Je voulais toutes les farmer, mais... Ah, la flemme. La flemme, les gars. La flemme, la flemme, la flemme. Euh, carotte, on va le remettre ici. Et on va remettre nos ou dans le coffre, comme on ne va pas les utiliser. On aura bien farmé la carotte. Elle est bientôt à 10 millions. Elle est à 4.7. Ça, c'est bien. Il faut continuer à la level up. Et let's go. Euh, J'ai mon mignon. Maintenant, il nous faut 32 euh, bâtons de sucre enchanté. J'offre le champ pour me rembourser de toute façon s'il faut. Donc, 32 bâtons, on va faire, c'est 1.7 million, les gars. 1.6 million, c'est rien, les gars. C'est rien, c'est rien, c'est rien. Et ça va nous sauver du temps. Je vais pouvoir faire euh, le rendu de cette vidéo-là et débloquer le 30e mini, mini, million slot. Je sais pas combien de joueurs qui ont débloqué le million slot. En vrai, ça va que le train les 30. Mais euh, je serai intéressé de savoir. Mais je sais que c'est impossible d'en avoir 31 parce que ça, vous, ça nous prend 55 craft en plus, je crois. Et il y a seulement 20 quelques craft, euh, ben il y en a quelques-uns en plus euh, ici dans le coffre. C'est sûr que je vais essayer de toutes les faire un jour, hein, les gars, je vais pas vous mentir. On va essayer de faire le mouton, euh, le rabbit, le, la vache, le cacao bean. Oh, cacao bean, ça aurait pu être un qu'on aurait pu faire. 16 cookies, ce n'est pas très compliqué. Sugar cane, il est là. Ouais 32, Sugarcane, enchanté, Enchanted, Enchanted Sugarcane. 75 pelt. On en a 50, les gars. J'ai mal compté. Non, j'ai mal compté, les gars. Je suis con, les gars. Je sais pas compté jusqu'à 10. Non, putain. Bon, bah let's go farmer les 25 pelts qui nous manquent. Putain, comment j'ai pu ne mal compter comme ça, gros Punaise, les gars. J'ai eu, presque eu la chance d'avoir un truc. Je me suis approché trop près. Et il a disparu, putain. J'aurais tellement été content d'avoir euh, masse de pelts, Je crois que ça donne genre 10 ou 15 pelts. Mais j'ai dû le faire le classique, Donc, les classiques bleus, tout comme ça. Donc, on va acheter. Lui, il m'a fait un petit... Je le connais, je crois. Son pseudo un dit quelque chose. Voilà. Le petit sugar cane. Boom. C'est parti. On a maintenant 30 millions slots, les gars. Oh là là. Ça en prend combien pour euh, le prochain? Oups. 50. Et il n'y en a pas 50 de disponibles. Il y en a 1, 2, 3, euh, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a à peu près 9 ou 10 de disponibles. Donc c'est impossible pour nous d'avoir plus de minions. Mais les gars, au moins, on aura débloqué le 30 e minion slot. Et il y a très peu de gens sur le serveur qui l'ont fait. Parce que ça coûte énormément de coins. Surtout pour le fleur minion. Si on veut fleur minion niveau 12. Et le mien, je l'ai posé ici, les gars, et je continue à le récolter des fois pour avoir des, des fleurs en plus. Parce qu'un stack ça vaut quand même 4 millions. Donc là, faudra que dans 40 minutes, il faudra que je mette un truc normal. Mais les fleurs, c'est vraiment. Euh, les fleurs jaunes comme ça, là, ça vaut vraiment le, le coup. Et les fleurs rouges aussi, les poppies, on peut les garder. Le reste des fleurs, qu'est-ce que je fais Je fais juste les vendre comme ça. Voilà. Boum, boum, boum. Je garde juste les poppies et les dandelions. Et le reste, je vends tout ça. Donc euh, voilà. Euh, merci à tous d'avoir écouté la vidéo. Même si ça a été super long et super compliqué, peut-être pour vous de suivre. Je sais pas qu'est-ce que je vais poser comme euh, prochain mignon. Je vais pas vous mentir. Euh, je sais pas encore ce que je veux poser comme mignon. Euh, j'hésite. J'hésite, j'hésite, j'hésite. Peut-être qu'on peut, qu peut poster, poser un melon. Euh, comme les melons, c'est quand même assez bien. Je crois que j'ai un autre tir 12 ici de melon. Euh, ouais, on va poser un tir 12 de melon avec un... Euh, comment ça s'appelle On a déjà un lava bucket. On va mettre un diamond spreading, en fait. Et on va mettre un large storage. Mais en fait, on, va, on a besoin d'un deuxième lava bucket. Euh, donc, on a besoin de... Un lava-bucket, enchanté de lava-bucket, ou magma-bucket, ou plasma-bucket. Ouais, juste un normal, hein. pas besoin de se casser le cul. Ça, c'est pour le mignon qu'on a vu là, avec le, le fromage dedans. Et ça nous prend un compacteur, on va prendre un super compacteur, tiens. Voilà, un super compacteur. Et on va aller placer ça juste ici. hop hop J'en avais déjà posé un avant, on va le mettre juste là. Voilà, ça, ça, oups ça, ça va là, et ça. Parfait, et on va mettre le storage juste ici, au cas qu'il en a besoin, le petit compte de storage. Voilà, euh, en fait, je crois que je l'ai mis à mauvais endroit. si on va le mettre au-dessus de l'eau, comme ça. Je suis un peu con des fois. Euh, voilà, Oups. voilà. et ça, ça va ici comme ça. Voilà, parfait, donc tout est bon. Euh, aussi, j'ai les nouveaux items, donc comme vous voyez ici, j'ai un wizard cristal. Euh, qu'on peut casser et poser. Ça, c'est plutôt cool. Euh, j'ai ce cristal là J'ai... Euh... Attends, je vais essayer de le remettre comme il était. Voilà. J'ai aussi un egg, un patateau talisman placé, un fleur mignon placé, la planète. J'ai aussi le, la tête de mini-clune qui est dans un genre de My Profile. Et j'ai une de Essence ici, euh, qui m'a été offert par euh, French Boomer. Donc ça, c'est plutôt cool. Il y a aussi la shiny orb, l'oignon et le, des skins aussi placés un peu partout. Comme vous savez, de toute façon, j'en ai déjà un peu dans mon musée. Des skins comme ci, comme ça. Donc voilà. Euh, mais non, ouais voilà, c'est tout ce que j'ai fait récemment. Donc, on a aussi gagné pas mal d'XP de euh, foraging, euh, foraging, de farming. 800 000 XP presque qu'on a fait euh, en, en montant de ces niveaux-là, ces, ces minions-là. Je vais continuer, comme j'ai dit, à débloquer tous ceux qui sont possibles. Dans ceux qu'on n'a pas encore, donc cactus, cacao bean, ainsi de suite. Euh, mushroom mais je vais le faire au fur et à mesure, je vais faire je vais les mettre dans les coffres à chaque fois que je fais les champs, je vais pas revendre les ressources, je vais juste les garder dans un coffres jusqu'à temps que j'ai assez de ressources et ensuite j'aurai juste à farmer les peltes même si c'est long, bah voilà quoi. On a raté un petit contest par exemple euh, Cactus Wheat Cacobine. Dommage, on aurait pu se faire une petite médaille d'or. Mais c'est pas grave, il y a pire dans la vie. Sur ce, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. C'était Icone, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo de rejoindre, mon Discord pour gagner plein de giveaways si vous êtes abonné à la chaîne Twitch les amis avec un Twitch sub ou un, un abonnement payant payant ou si vous êtes Nitro Booster vous pouvez avoir accès à des channels spéciales euh, où qu'il y a des giveaways tous les mois 10 millions je vais rajouter aussi les membres Youtube donc si vous voulez rejoindre le bouton joindre en bas vous allez pouvoir le rejoindre, n'importe quel tiers de Youtube vous allez pouvoir participer aussi à ces giveaways. sur ce, merci à tous d'avoir regardé la vidéo je vous dis à bientôt, c'est Icon, ciao ciao